Bon allez, la suite euh, de nos présentations euh, des euh, bestioles du chaos euh, pour Warcry, et euh, cette fois-ci on va euh, s'ouvrir le merveilleux de Myrmidon, que j'ai très peur de rater au niveau peinture, mais bon, il euh, bah, y a un moment, bah, il va falloir se lancer Allez, on va se faire du coup euh, le de Myrmidon. alors euh, je tease un petit coup, <rire> franchement il y a du lourd bon, comme pour euh, son euh, compère euh, le Crusher le logo est, euh, est général, hein, c'est à dire que on va, avoir, euh, on va avoir sur sa carte, on, on regardera sa carte tout à l'heure le logo qui permet en fait de l'associer à n'importe quelle faction de Warcry et ce sera le cas également pour le Spirax que je présenterai aussi. Comme toujours, là on est sur une fille qui est vraiment magnifique. Je hein. trouve que les trois sont très très très très très belles. Euh, on est en multilinguage. Je revalance ma proposition qui est de vous donner les cartes qui sont pas euh, le français. Je m'excuse pour le Crusher, mais en ce moment, il n'y a pas de poste chez moi, tout simplement. La poste est fermée et euh, bah, en ce moment, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de retard sur les envois. Donc, je pense que les cartes arriveront peut-être pas à la fin du confinement, mais avec un petit peu de retard. Donc, euh, ne m'en voulez pas, mais... En tout cas, pour le Crusher, il y a quelqu'un qui s'est manifesté, qui m'a demandé la carte en anglais. Donc sachez que pour le Crusher, il n'y a plus de cartes en anglais de dispo. Il reste l'allemand, l'italien, l'espagnol, le japonais, le chinois et le russe. Et ben, si vous êtes intéressé pour le groupe de Myrmidon, vous me le mettez en message sous la vidéo. Allez, on va regarder le contenu de la boîte. Bon, on est sur la même taille de socle. Donc euh, que le Crusher euh, juste avant, euh, rien d'étonnant, on a le petit fascicule, on a la plaquette et les cartes, on regardera les cartes après. <rire> Au niveau de la plaquette, euh, on est sur une plaquette unique, alors que pour euh, le Crusher on en avait deux, donc apparemment il tient que sur une seule euh, plaque. Et il euh, n'y a, a pas de variable en fait hein, euh, sur celui-ci. Il a Qu'une seule tête, il euh, n'y a qu'une seule paire de bras et de mains, donc il euh, n'y aura pas euh, de pose alternative euh, sur, euh, sur le groïde. Euh, sinon, bon bah pff, au niveau qualité que dire, hein, euh, c'est comme d'habitude, hein, c'est du, euh, du Warhammer, euh, c'est du chez Warhammer Forge, donc euh, bah, c'est top quoi. Et je suis là, je vous cache pas que j'ai vraiment vraiment hâte de le monter et de le, et de le peindre. Toujours Avec la même petite euh, pression qui est de se dire que bah on est quand même sur de la belle figue et il va falloir euh, pas se rater, surtout que je suis pas encore passé à l'aérographe, malheureusement. Je pense que je ferai ça euh, d'ici euh, la fin du printemps à mon anniversaire. Voilà, bon, un montage euh, des, plus, euh, des plus anecdotiques, hein, euh, ça se monte euh, très simplement ça se... il n'y a, y a pas de jointure, hein. ça, ça, ça se fait tout seul quoi, il n'y a aucun souci de ce côté là donc je passe vite sur le fascicule, allez on va regarder les cartes, donc je réitère ma proposition hein, qui est euh, de vous envoyer à demande euh, les cartes alors quand je dis les cartes c'est cette carte là hein, c'est la carte des, euh, des pouvoirs uniquement et donc euh, ben, celle qui n'est pas qui n'est pas français vous me, vous me dites si ça vous intéresse on va commencer par la carte du profil donc on se déplace euh, on va se déplacer euh, on va se déplacer à 5 au même titre au euh, même titre que le crusher euh, on aura euh, 6 en défense là aussi c'est les mêmes caractéristiques qu'on aurait pu mettre un peu plus parce qu'il a quand même un bouclier et euh, on a 35, euh, 35 en vie on verra que c'est important pour un coût de 295 points donc il coûte plus cher que son compère mais franchement quand on regarde la carte des aptitudes euh, c'est compréhensible au niveau de l'arme on est sur une lance euh, qui a une portée que de 2 euh, je trouve ça un peu limite parce que vu la taille du bestiau, ça aurait peut-être mérité une allonge, une allonge à 3 euh, par contre ben, en attaque on va lancer 3 dés Donc c'est un de plus euh, que, le, que le crusher précédemment présenté Mais du coup avec une force que de 5 Qui quand même devrait vous permettre de remporter un maximum de, euh, de, de, de combats contre la défense hein. vous, Je pense que vous allez assez facilement euh, euh, soumettre euh, tout ce qui est troupier Et puis ensuite au niveau des dégâts on est sur du 4-8 voilà, par contre, ça tape fort. Euh, de mémoire, euh, le, le Fomoroid Crusher, lui, il était à 3,6. Donc là, on aura quand même un critique à 8. Puis vous allez voir que vous avez la possibilité avec les aptitudes de booster tout ça. Donc c'est vraiment euh, vraiment intéressant. Allez, je pose ça là. Je la laisse là. Et puis, on va se regarder donc les aptitudes. Alors, les aptitudes... 3, hein, comme d'habitude euh, sur un double euh, vous allez avoir euh, berserker un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si 20 points de dégâts ou plus lui ont été alloués donc euh, vous avez euh, 35 euh, points euh, de vie donc ce sera quand même une aptitude qui va euh, se jouer en fin, de, en fin de partie qui vaut son pesant d'or mais euh, bah, vous allez peut-être pouvoir la jouer euh, deux tours de suite, mais, mais pas beaucoup plus. Ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude en arrondissant au supérieur à la caractéristique d'attaque de la prochaine action d'attaque ayant une caractéristique de portée de 3 ou moins effectuée par ce combattant à cette activation. Donc 3 ou moins la portée, c'est bon puisqu'on est, est à 2. Euh, on va rajouter donc euh, la moitié de l'aptitude en arrondissant au supérieur donc si vous avez un double 6 vous allez rajouter 3 si vous avez un double 5 vous allez rajouter 3 aussi et c'est qu'à partir du double 4 que vous allez passer à 2 euh, le double 3 fera du 2 aussi donc euh, c'est quand même assez intéressant parce que c'est autant de dés que vous allez ajouter à votre valeur d'attaque votre valeur d'attaque elle est quand même de 3 donc si vous avez un double 6 ou un double 5 vous allez lancer 6D 6D, vous allez d'autant plus démultiplier vos chances euh, d'avoir des critiques et je vous rappelle que les critiques font 8 points de dégâts donc franchement pour du double euh, c'est pas cher payé et euh, c'est vraiment vraiment intéressant, alors c'est sûr que c'est le, le cri de guerre final hein. c'est le baroud d'honneur puisqu'il faut avoir pris 20 points dans la gueule mais il vous en reste 15 à ce moment là donc euh, c'est pas mal sur un trip, vous aurez la fureur occulte euh, jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. Ajoutez la valeur de cette aptitude au point de dégâts alloué pour chaque touche critique des actions d'attaque ayant une caractéristique de portée de 3 ou moins effectuée par ce combattant. Donc on va rajouter euh, des points à la valeur critique qui est quand même déjà de 8. Et euh, bah, en admettant hein, que vous fassiez un 6... Euh, ben, si, si, enfin pas que vous fassiez un 6 mais que vous ayez un triple 6 si vous avez un triple 6 vous allez ajouter euh, 6 points euh, ou 8 points du critique c'est juste énorme et c'est euh, d'autant que de critiques que vous faites que si vous avez deux critiques de fait eh ben, vous allez faire euh, deux fois euh, 8 plus 6 donc c'est vraiment vraiment vraiment badass bon après euh, c'est vrai que les triple 6 ça ne court pas les rues mais euh, les triples par contre c'est assez fréquent euh, étant donné qu'on peut rebalancer, et redispatcher un petit peu euh, l'aider donc euh, voilà ça fait, ça fait rêver ça vaut le coup de transformer un quadruple en triple hein, sur ce coup là et puis le quadruple maréchal euh, du sang choisissez un combattant ami à 4 pouces euh, ou moins du combattant utilise cette aptitude à louer un point de dégâts au combattant choisi et si le combattant n'est pas mis hors de combat à cause de la perte de ce point-là, il peut effectuer une action d'attaque bonus ayant une caractéristique de portée de 3 ou moins. Donc ça, c'est pareil, hein, euh, il faut bien vérifier votre carte. Et euh, si vous rentrez dans les clous au niveau de la portée, ben vous aurez une attaque, euh, une attaque bonus. C'est très intéressant, je trouve que c'est quand même très cher payé euh, pour un quadruple. Mais euh, voilà, c'est presque la moins intéressante des, euh, des trois, je trouve que les, les, les deux autres sont, sont, sont ultra ultra badass. Alors il faudrait voir si, euh, si on peut se, se louer à soi-même en fait, euh, mettez-le moi en commentaire, on est soi-même à trois ou moins et puis on peut s'allouer euh, choisissez un combattant ami Alors, il y a combattant ami ouais, voilà. donc euh, normalement là, on doit choisir un autre combattant je pense euh, voilà pour moi c'est la moins intéressante euh, des trois voilà avant de passer à la macro euh, de la figurine ce que je vous propose c'est que on aille lire euh, la carte pour Warhammer Edge of Sigmar puisque comme toujours vous avez le profil qui est téléchargeable sur le site et que toutes les figurines de Warcry sont transposables dans l'univers de Age of Sigmar. C'est parti Allez, donc on se regarde ce profil de Groïn Miribidon pour Edge of Sigmar. 600 mouvements, blessure 8, bravoure 8, et puis une sauvegarde à 4+. Plus. Au niveau des armes, on aura une arme de projectile, la lance de gladiateur, qui a quand même une portée de 18, hein, c'est quand même pas mal. Une attaque, 3+, plus pour toucher, 3+, plus pour blesser perforant moins 1 et au niveau des dégâts vous aurez des 3 au niveau de l'arme de mêlée on aura également on retrouvera hein, cette lance de gladiateur qui pour le coup aura une allonge de 2 6 attaques 3 ⁇ pour toucher et blesser on garde le perforant moins 1 et on aura un seul dégât. Au niveau de l'attaque des cornes, hein, on est dans de la mêlée, donc coup de boule, portée 1, attaque 1, 3+, plus pour toucher et blesser, par contre, ben, perforant moins 2, et puis dégât 3, ce qui est quand même assez impressionnant. Au niveau des aptitudes, on aura la fureur occulte, si le jet de touche non modifié par une attaque d'arme de mêlée de cette figurine donne 6, en gros un critique, l'attaque cause 2 touches à la cible au lieu de 1, faites un jet de blessure et de sauvegarde pour chaque touche, ça peut être sympa pour le grand coup de corne. Sinon, on aura la rage euh, du euh, Berserker, hein, qui est sensiblement la même chose en fait. On retrouve hein, euh, sensiblement les mêmes choses que sur Warcry. Vous pouvez renoncer, par contre, là, euh, léger euh, de touches et de blessures. Pour les attaques d'armes de mêlée de cette figurine, si la moindre blessure ou blessure mortelle a été allouée à cette figurine plutôt lors de la même phase. C'est sympa de pouvoir renoncer comme ça, et puis ben, à un moment dans la partie, il se fera toucher à chaque phase, donc vous allez presque le faire systématiquement. Sinon on a cette aptitude de commandement, hein, bon, qui ne touche que les cultistes, mais c'est sympa, vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à la phase de combat, si vous le faites, choisissez donc une unité euh, cultiste amie entièrement à 12 pouces ou moins d'une figurine amie de ses aptitudes de commandement. Ne faites pas de test de déroute euh, pour l'unité choisie jusqu'au début de votre phase de héros. Voilà, au niveau des mots-clés, on aura KO, mortel, slave to darkness, évidemment. héros, œil des dieux et ogreïde, myrmidon. Allez, on passe à la macro